Nous allons étudier l'anatomie de la conjonctive. Maintenant, nous allons suivre le plan suivant. Une introduction. Deuxièmement, anatomie descriptive, dans laquelle on va décrire la conjonctive palpebrale, l'écule de sa conjonctive ou, conjonctive bulbaire, et troisièmement les glandes de la conjonctive, quatrièmement la vascularisation, cinquièmement l'innervation, et enfin une conclusion. Introduction La conjonctive est un élément de l'appareil de protection. La conjonctive est une muqueuse tapissant la face postérieure des paupières. Elle est en continuité avec la peau, la cornée et l'épithélium des conduits, lacrimaux. Son étude a plusieurs intérêts. Elle a un intérêt physiologique, la sécrétion des larmes, un intérêt chirurgical, la conjonctive est la principale voie d'abord de chirurgie ophtalmologique, et un intérêt pathologique dans la pratique des empreintes et des biopsies à diagnostique. Deuxièmement, l'anatomie descriptive. La conjonctive palpebrale, dans ce schéma, on voit bien que la conjonctive palpebrale, tapissant la face postérieure des paupières, elle est humide, elle est rouge, elle est transparent et brillant et bien vascularisée. Son épaisseur est de 0,30 mm. On distingue trois segments à décrire. Un segment dit conjonctif marginal. La conjonctif marginale est de 1 à 2 mm de largeur. Une conjonctive tarsale, très vascularisée. Et une conjonctive orbitaire, mobile et en rapport direct avec le muscle de Miller. En cas d'anémie, la conjonctive palpébrale devient pâle. Concernant les de sac conjonctivo, sur cet schéma de l'œil droite, le cul de sac de la conjonctive est circulaire. Continue et permettent une liberté des mouvements du globe. On distingue un cul de sac supérieur, un cul de sac conjonctival inférieur, un cul de sac conjonctival externe et un cul de sac conjonctival interne. Si on réalise une coupe sagittale, on va voir ce schéma. Chacun possède un feuillet antérieur, gulbert et un sommet. Le cul de sa conjonctivale interne est occupé par deux éléments anatomiques. Particulier, à savoir la caroncule et le repli semi-lunaire. Passons maintenant à la conjonctive bulbaire. Sur cette coupe sagittale schématique de l'orbite, on voit bien la conjonctive bulbaire et les mince et transparente. Elle présente à décrire deux portions. Une portion sclérale. Cette portion sclérale, elle s'étend du cul de sac conjonctivo jusqu'à le limbe cornéen. Elle est séparée de la capsule de ténon par un tissu conjonctival qui constitue un plan de clivage facile en cas de chirurgie. La portion limbique décrit un anneau de 3 mm de large autour de la cornée. Cette conjonctive devient hyper en cas de conjonctivité. Troisièmement, les glandes de la conjonctive. Sur cette coupe sagittale de la paupière, les glandes séreuses sont les glandes lacrymales accessoires. Il s'agit des glandes de Wolfring situées entre le et le cul de sac conjonctivo. Les glandes de Krauss situées au niveau du cul de sac conjonctivale. Les glandes amicus, ce sont des cellules amicus d'utile et calciforme. Ces glandes sont situées au niveau de l'épithélium de la conjonctive bulbaire et nasale. Et enfin, les glandes de Helly, ce sont des cellules amicus situées au niveau de la conjonctive tarsale. La vascularisation La vascularisation artérielle elle est acérée par les artères conjonctivales postérieures. Ces artères proviennent des artères palpébrales supérieures et inférieures. Ces artères forment deux arcades au niveau de la face antérieure du tars. Une arcade interne et une arcade externe. Les artères conjonctivales antérieures provient des artères ciliaires antérieures et donne des rameaux perforants, la sclère qui constitue le grand cercle artériel de l'iris, et des rameaux superficiels qui donnent des branches radiaires pour le plexus péricornier et récurrentes sous-conjonctivales ascendantes pour la conjonctive limbique. Concernant la vascularisation veineuse, elle est calquée sur la distribution artérielle, on distingue le réseau conjonctival postérieur qui est drainé par les veines palpebrales puis les veines ophtalmiques, superficielles ou inférieures, les veines conjonctivales antérieures drainées par les veines du muscle droit. Concernant la vascularisation lymphatique, il existe deux réseaux lymphatiques. Superficiel et profond. Au niveau de la conjonctive bulbaire, il existe deux troncs de drainage. Un tronc interne vers le ganglion sous maxillaire et un tronc externe vers le ganglion pré et parotidienne superficiel. À propos de l'innervation, l'innervation sensitive est très développée et est assurée par. Le nerf lacrymal pour le 1 tiers externe de la conjonctive palpebrale plus le 1 demi externe de la conjonctive bulbaire. Le nerf nasal, il assure l'innervation du un tiers interne de la conjonctive palpebrale plus le 1 demi interne de la conjonctive bulbaire. Le nerf frontal, pour la partie moyenne de la conjonctive palpebrale supérieure et le nerf sous-orbitaire pour la partie moyenne du cul de sa conjonctivale inférieure et les nerfs ciliaires antérieurs qui constituent le plexus cornéen. En conclusion, la conjonctive est une membrane muqueuse richement vascularisée qui couvre la surface antérieure du globe oculaire et la face postérieure des paupières supérieures et inférieures. Elle est responsable de la sécrétion du mucus. Elle contient des cellules immunocompétentes capables d'initier et de participer à la réaction inflammatoire.